Avoir la nationalité de Belgique. Comment devenir un citoyen belge Désirez-vous vivre à Bruxelles en Belgique Vous déplacer en Ardennes Espérez-vous avoir les plaines fertiles de la Belgique, les cours d'eau, la société trilingue urbaine et le climat maritime frais dans votre maison Vous pouvez avoir envie de devenir citoyen belge. Voici quelques conseils pour vous aider. 1. Hein? Vous devez être âgé d'au moins 18 ans et résider principalement en Belgique pour les trois années précédant immédiatement la date de votre demande. Pour les réfugiés politiques et les apatrides, cette période peut être réduite à deux ans. 2. Prouvez que vous avez vos documents authentiques de Belgique, travail, amis, famille, dette. Si vous répondez à ces critères, vous devrez remplir un formulaire de naturalisation en plus de fournir une copie validée de votre certificat de naissance et une preuve de résidence en Belgique. Il peut être utile d'inclure d'autres documents qui peuvent soutenir votre cas pour obtenir la citoyenneté, tels que les relevés bancaires, ou la preuve de la participation à des activités communautaires. Si vous êtes marié à un citoyen belge, cette étape devient nettement plus facile. 3. Attendez que votre dossier soit traité par le service de naturalisation belge. Il doit être approuvé par la chambre des représentants, ce qui peut approfondir votre cas. 4. Attendez un peu plus longtemps, cette fois pour le roi, ou plus probablement un membre de son personnel, d'approuver l'acte législatif pour votre naturalisation. Quand cela est fait, votre nom sera publié dans le journal officiel de la législature belge, le moniteur belge. Attendez que le moniteur belge ratifie et publie votre cas et vous rendre un citoyen responsable belge. Vous bénéficiez maintenant des mêmes droits et privilèges que tout autre citoyen belge. Ce processus prend généralement entre plusieurs semaines et plusieurs mois. Voilà. C'est tout. Merci pour votre attention. Au revoir.